Joyeuse Pâques! Aujourd'hui, je me joins aux chrétiens du Canada et de partout dans le monde pour célébrer Pâques. Pâques est le moment de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. C'est une occasion de nous tourner vers l'avenir avec optimisme et une chance d'apprécier le moment présent. Que ce soit en allant à l'église, en faisant la chasse aux œufs avec nos enfants ou en nous unissant à nos proches autour de la table, pour nous tous, l'histoire de Pâques nous rappelle le pouvoir de l'amour et l'importance de l'espoir, et pour notre famille, c'est une occasion de célébrer ensemble avec les chrétiens à travers le pays et un moment d'apprécier les bénédictions de nos vies. Alors que nous allons de l'avant ensemble en 2018, continuons d'honorer les valeurs qui nous unissent et mettons en pratique ce que signifie vraiment aimer son prochain comme soi-même. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons joie et bonheur à tous ceux qui célèbrent cette occasion. Joyeuse Pâques.